Voilà, donc c'est parti. Bonsoir à tous. Eh bien, merci de votre présence sur cette présentation d'affaires qui est donc la société Atura. Donc, présentation que je vais vous la faire pendant environ trois quarts d'heure en trois parties. Présentation de la société. Ensuite, le plan, les divers plans d'investissement en passif, bien sûr. Et il y a aussi un programme d'affiliation, que vous allez pouvoir donc découvrir, qui n'est pas obligatoire, pour ici faire de un revenu passif, éventuellement réaliser des projets dans le domaine de la finance et bien sûr l'investissement passif. Alors cette société Atura, euh, donc voilà ici ce qu'elle vous propose, hein, de faire travailler l'argent pour vous et faire d'énormes bénéfices quotidiens, des profits qui peuvent donc être bien sûr accessibles, retirables tous les jours, avec des traders qui font partie de la société donc, euh, Atura. Alors, cette société, bien sûr, euh, elle, a, elle existe depuis déjà quelques années. Moi, j'ai fait la découverte de cette société il y a bientôt huit euh, mois puisque je l'ai euh, découvert par l'intermédiaire d'un sponsor qui est sur, en Allemagne. J'étais donc un des premiers à devoir donc, euh, démarrer cette société. Euh, avec aujourd'hui une position que j'ai atteint, que vous allez aussi bien sûr atteindre, hein, puisqu'il y a un programme de partenariat qui est très, très, très intéressant pour ceux et celles qui veulent développer, qui veulent faire de l'affiliation. Le programme de l'investissement passif, on peut atteindre jusqu'à 4 par jour avec des plans d'investissement que vous allez bien sûr découvrir. Et comme vous le savez tous, on prend toujours des risques lorsqu'on est sur des... Euh, programme d'investissement euh, sur le web, mais celui qui prend des risques eh bien, peut gagner, ben, il sera heureux. Maintenant, si vous perdez, eh bien, vous allez devenir plus sage. Il faut savoir que le risque zéro n'existe pas et on prend tous les jours, bien sûr, des risques dans sa vie, dans ses décisions d'investir dans euh, toute société traditionnelle ou dans toutes les sociétés qui, aujourd'hui, dans toutes les, les, les, les MLM, les, les concepts que l'on voit euh, tous les jours, euh, apparaître sur le web. Eh bien, cette société, elle est euh, donc une société qui a été créée par Joseph Moravec et son père, Zdenek Moravec, qui sont des Tchèques. Euh, le fils, donc, lui, Joseph, il vit en Australie depuis euh, déjà quelques années et il est donc l'auteur de la méthode du bot de trading qui a, lui a valu euh, donc, des succès et bien sûr de pouvoir créer une start-up et avec l'aide de son père, vous allez voir que cette société, cette start-up est devenue une société légale qui aujourd'hui est devenue une holding. Eh bien, j'en dis pas plus puisque vous aurez l'occasion, bien sûr, de découvrir tout cela sur le site lui-même. Alors, pour parler de la société, elle est donc officialisée, elle a été officialisée par la ZIC le 11 mai 2021, donc ça fait déjà bientôt un an, c'est-à-dire l'Asie, c'est l'Australian Security Investment Commission, c'est donc une, un régulateur donc, dans ce pays. Et le 22 février de cette année, cette euh, société qui était à la base une startup est devenue une holding. Et vous allez voir tout à l'heure les documents qui vous proposent plus de 3000 instruments de trading dans divers types de technologies que nous allons découvrir. Et bien sûr, des traders qui, bien sûr, travaillent pour la société, eh bien, vont vous permettre vraiment de gagner des profits journaliers très, très, très intéressants. Alors, en ce qui concerne effectivement la légalité de cette société, c'est très important puisque, comme vous le savez, toute société qui s'inscrit, qui propose des services financiers, doivent être régulés Alors, pour nous, la société, qui est devenue une holding depuis le 3 février 2022. La régulation en Australie se font tous les mois, tous les ans, pardon. Donc, ça va être régulé, c'est déjà en cours depuis février cette année. Ça va être renouvelé l'année prochaine. Vous voyez donc ici les documents qui ont été donc signés, cachetés par les... le fondateur Joseph Moravec et l'ASIC. Donc, ces documents, vous pouvez les consulter sur le site de Atiora, bien sûr, et en ce qui concerne vos investissements, sachez que la société Atura s'est adjointe avec une compagnie d'assurance qui est la Suisse qui est donc une compagnie d'assurance, une très grosse compagnie internationale, donc en, en Suisse, et ils ont pris une assurance avec une filiale qui était en Asie. Je pense que par rapport à toutes les activités qui se déroulent en Asie et bien sûr de par le monde entier, alors cette assurance, elle va courir jusqu'à 2025. Vous voyez le document à gauche qui est pour trois ans depuis le 10 janvier 2022. Donc, ça a démarré le, depuis le début de l'année civile hein, pour se finir le 9 janvier 2025. Donc, ce qui nous rassure aujourd'hui, c'est que cette assurance va garantir tous vos investissements, vos dépôts, Initiales et même les dépôts que vous ferez par la suite. Et ce contrat est d'une valeur de 740 millions de dollars. Et il faut savoir que la holding, elle a un capital social de plus de 800 millions de dollars. Voilà donc pour ce qui est des documents consultables, bien sûr, sur le site de l'ASIC et l'assurance qui est consultable, bien sûr, ces documents dans le canal Telegram de la société. Alors, l'adresse physique. De notre société, donc le siège social d'Atura se trouve en Australie. Vous voyez ici l'adresse, les différents contacts que vous pouvez, bien sûr, téléphoner, faire votre télégramme. Ils ont aussi les réseaux sociaux. Vous allez voir, bien sûr, ces différents points sur l'adresse. Dans le site, carrément, vous aurez des liens. Alors, la société a fait une petite vidéo de la visite de ces bureaux. Je n'ai pas passé, pas passé la, la vidéo, mais vous allez le retrouver sur le site web, euh, à, euh, Telegram, non plutôt, le Telegram bien sûr, et aussi dans le, le canal YouTube. Ça, vous pouvez consulter sur le canal officiel YouTube toutes les vidéos qui sont produites déjà dans plusieurs langues avec notre fondateur que vous voyez ici. Alors, c'était une semaine après, j'ai eu l'occasion, moi, d'avoir un, une visioconférence conférence avec le fondateur le 25 novembre de l'année dernière. Petite vidéo que j'ai enregistrée pour ceux qui veulent bien sûr euh, voir cette petite vidéo quand vous êtes partenaires avec nous, je pourrais vous la faire visionner. Voilà donc pour ce qui est de notre fondateur que j'ai moi-même rencontré personnellement en visioconférence. Alors, le crâne de route de la société elle a démarré depuis 2018, comme vous le voyez, avec le développement de la clientèle basée sur des outils de trading et bien sûr le concept de démarrage qui s'est prolongé en 2019 lorsque la société, la start-up, a bénéficié d'un investissement de 10 millions de dollars par le père Joseph Moravec, qui est le fondateur d'une fondation, ce qu'on appelle les « business angels », qui lui a permis de transformer cette société en 2020 avec une équipe professionnelle. Et en 2021, vous avez vu le document, cette société, euh, cette start-up est devenue une société commerciale. Donc, pour pallier à la régulation et le renouvellement de la société. Donc, en 2022, cette année, vous avez vu donc le document qui, euh, euh, qui fait foi, comme quoi la société est devenue une holding. Donc, elle a encore évolué, elle a grandi la structure pour devenir le holding régulé donc jusqu'à février 2023 qui va être bien sûr renouvelé euh, tous les ans par l'ASIC. La création d'un token qui est très important en 2023. et eh bien, ce token, elle a été déjà euh, mise en prévente. Elle a été déjà créée, la TA token que vous pouvez bien sûr acheter actuellement sur le site. L'émission de ce token va bien sûr euh, consister à faire son entrée en bourse sur les plateformes boissières avec lesquelles il travaille donc. Et bien sûr, les services à Thura Pay, le développement du projet jusqu'en 2027, l'écosystème va encore se euh, évoluer pour reprendre après un cycle de 8 ans d'après leur euh, carnet de route. d'accord Voilà, donc pour ce carnet de route. Alors les partenaires qui aujourd'hui font euh, les petits yeux d'eau, on va dire, à Attiora, eh bien, il y a Binance. Euh, Kraken, Nice, Bitfinex. Pourquoi je dis ça Parce que ces sociétés, ces plateformes, boissières, ces plateformes boissières comme le Nasdaq ou autres, eh bien parce que les traders travaillent, font des investissements sur ces plateformes-là et utilisent ces plateformes pour pouvoir euh, stocker, euh, faire, comme vous le savez sur Binance, hein, euh, faire du stacking, faire euh, des, des, des, des, des produire produ des, des, des gains sur ces plateformes. Et il faut stocker donc euh, nos euh, divers crypto actifs donc vous allez découvrir eh bien quand vous cliquez sur Binance ce n'est pas une photo c'est tout simplement un lien après vous avez tous les petits euh, liens paragraphe Crescatura euh, et bien sûr le lien qui est très important vérifier l'entreprise en bas à droite, qui vous permet d'aller sur le site de l'ASIC pour justement découvrir, pour voir les documents officiels sur le site de l'ASIC. Donc, vous aurez l'occasion, bien sûr, d'y aller. Voilà donc un petit peu l'historique, euh, cette société. Euh, donc, c'est vraiment euh, vous donner une vision, que vous aurez l'occasion d'aller vous-même découvrir, chercher sur le site toutes ces informations donc, un choix qui vous est donc laissé là pour pouvoir aller découvrir. Voilà donc pour la société. Alors, le business de l'entreprise, comment produit-on de la richesse partagée avec cette société, donc, Atiora Eh bien, tout simplement, dans six domaines, de, euh, d de, de, de, de trading et, bien sûr, d'investissement. Lorsque vous allez investir, eh bien, ces différents commerçants, ce qu'on appelle les traders de la société, et bien sûr, qui sont répartis, ce sont des indépendants, ce sont aussi des spécialistes qui ont été recrutés. D'ailleurs, cette année, ils ont recruté encore des spécialistes. Ils ont agrandi leur personnel. Euh, ça a été notifié dans les actualités de la société, hein, le, le canal Telegram. Eh bien, dans le domaine de la marge de trading, euh, marge de négociation, le crypto trading, le crypto robotique avec l'intelligence artificielle, le trading à haute fréquence euh, l'utilisation de la technologie quantique. Donc tous ces nouvelles, euh, nouveaux outils, on va dire, euh, dans ces différents domaines, crypto commerce, le stock commerce, capital risque, l'investissement à long terme, les ICO. Euh, donc tout ça, ce sont des domaines où aujourd'hui les gains sont très, très, très intéressants et cette société va vous faire profiter justement en plaçant votre investissement dans ces divers domaines. Voilà donc là où la richesse sera, bien sûr, produite, vos profits, vont, vos dépôts vont produire des profits journaliers. Alors, la société vous propose euh, huit plans d'investissement. Ce sont des plans que vous allez donc pouvoir, euh, dans chaque plan, Prendre un pack ou deux packs ou plusieurs packs selon votre budget et vos objectifs, bien sûr. Alors là, ces divers packs que vous allez découvrir, on va les découvrir au fur et à mesure. Il y en a huit, hein, comme c'est bien écrit ici. Et dans ces huit plans, vous pouvez acheter, bien sûr, plusieurs packs. Alors, on va démarrer sur ce premier qui s'appelle Alcoin. Alors, vous avez dans chaque pack une petite définition en bas qui vous dit c'est quoi exactement, euh, où l'argent est placé. Ici, par exemple, dans l'Alcoin, c'est un trading au comptant robotisé, un robot de trading à intelligence artificielle achètent des altcoins, ce sont les, les coins alternatifs au Bitcoin, l'Ethereum, qui sont les plus grosses euh, euh, coins que, que l'on connaît. Mais après, il y a des milliers de petites pièces qui, sont, qui prennent énormément de valeur. Et là, ils vont travailler là-dessus à bas prix pour les revendre à un prix plus élevé. Comme vous savez, c'est très volatile tout ce qui est crypto-monnaie. Donc ici, vous voyez, donc il y a 1480 transactions. Donc ça, vous verrez, sur chaque paquet en bas, il y a une petite définition de chaque plan. Alors, ces plans, particularité, vous démarrez avec 50 dollars à 300 dollars. Donc, vous pouvez prendre un pack, deux packs, trois packs, tant que ça reste dans cette tranche d'investissement. D'accord Je vais mettre quand même mon petit crayon ici pour vous bien montrer. Focus ici, là, voilà. Alors, vous voyez ici, donc, 50 à 300 dollars. La stratégie, bon voilà, ça c'est la technique que nous, euh, on n'a pas besoin de savoir puisque l'important, c'est de savoir combien on peut placer, sur combien quelle est la durée ici donc de 15 jours. Le retour de la caution, ça veut dire que votre pack sera rendu à la fin de ces 15 jours et vous avez un bénéfice quotidien de 1%, ce qui est ici euh, tout simplement euh, très intéressant déjà pour 15 jours et vous avez un bénéfice moyen. Alors, cumul quotidien, oui, vos packs vont produire quotidiennement des bénéfices, des profits qui vont être cumulés que vous pouvez retirer. Et à la fin, vous allez pouvoir récupérer votre pack. Voilà comment ça fonctionne pour ce pack Alcon. On en aura encore trois. Comme cela, vous allez voir. Alors, donc, ce premier pack, on va dire, c'est un petit pack d'essai sur 15 jours. Vous pouvez mettre un pack de 300 dollars, euh, trois packs de 300, de trois packs de 100. Euh, c'est à vous de choisir. Voilà. Euh, donc, chaque pack travaille indépendamment sur chaque euh, durée, sur 15 jours. Voilà donc comment fonctionnent ces packs. Maintenant, nous allons passer aux autres packs. Alors, le pack crypto, c'est un pack. Vous voyez donc en bas, qu'est-ce que c'est Plus de 1830 à 3400 transactions. Avec la crypto, vous pouvez démarrer avec 500 dollars à 4000 dollars. Sur 25 jours, vous voyez, donc les jours ont augmenté. Alors, les jours ouvrés, c'est du lundi au vendredi. Donc, faites attention, le samedi, dimanche, vous n'aurez pas de profits journaliers. Les bourses sont ouvertes du lundi au vendredi. 25 jours, ça fait donc 5 semaines. Ça fait à peu près un mois, deux jours, trois jours. Voilà, 1,40 par jour. Donc, 1,40, ça représente votre bénéfice net puisque le pack il est bloqué tous les jours, ce pack de 500 à 4000 dollars va produire des bénéfices à hauteur de 1,40% à 1,80. Je prends toujours le minimum, hein, puisque euh, vous allez voir, ça fluctue entre 1,40 et 1,80, mais très rare où ça arrive à 1,80. Alors, 41% moyen quotidien. Alors, tous les bénéfices, tous les profits quotidiens sont cumulés dans votre portefeuille et vous pouvez les retirer quotidiennement, selon votre capacité, enfin le, le montant que vous voulez. Minimum de retrait, c'est 5 dollars. Vous voyez, donc c'est vraiment possible de retirer 5, 6 dollars, 10 dollars à vous de voir pour tester. Alors ça, c'est le pack crypto qui dure sur 25 jours, très important, et jusqu'à 4000, plusieurs packs possibles. Vous avez ensuite le pack crypto plus. Et vous voyez, plus on monte dans les... Pack, eh bien, les, les valeurs d'investissement augmentent. Ici, on est à 5 000 à 30 000 Là, ça devient déjà plus intéressant. Sur 40 jours maintenant, toujours 40 jours multiples de 5 parce que les semaines font du lundi au vendredi un retour de 1,80% bénéfice net hein, puisque c'est pas un retour sur investissement on verra après c'est quoi euh, ici tous les jours vous aurez 1,80% minimum d'intérêt cumulé tous les jours que vous pouvez retirer à tout moment sans limite si vous avez 10 000 20 000 30 000 vous pouvez le retirer à tout moment en une fois deux fois trois fois peu importe la fréquence de retrait vous pouvez retirer tout le temps que vous avez de l'argent dans votre portefeuille cumulé. Voilà donc ici la définition de ce crypto qui est donc bien sûr ici. Voilà donc ensuite vous avez le pack ICO qui est ici donc un pack qui démarre à partir de 50 000 dollars à 5 millions. De dollars. On a vu déjà dans, ce, dans, dans, dans cette option-là, beaucoup de partenaires ont démarré avec des packs bien plus importants depuis l'annonce de l'assurance cette année et aussi de son euh, euh, évolution vers la holding. Ça a donné beaucoup plus de confiance aux investisseurs, aux gros investisseurs. Et cette durée ici est de 55 jours. C'est vraiment très, très, très court. Alors, 55 jours, si on divise par deux, ça fait deux mois. Non, avec les jours, faire, enfin les samedis, dimanches, il faut compter trois mois. Donc 55 semaines, ça fait 11 semaines euh, exactement, puisque les semaines comportent 5 jours ouvrés. Voilà, du 2,40% par jour euh, sur les jours ouvrés, soit plus de 149 moyens euh, sur le mois, euh, bénéfice total plutôt. Et là, vous avez un, au quotidien, vous avez tous les cumuls que vous pouvez retirer. Imaginez 50 000, ça vous rapporte 1 200. Euh, dollars tous les jours que vous pouvez retirer et cumuler sur votre portefeuille externe. D'accord Et là, le, à la fin de ce plan, vous récupérez votre capital. Alors, les quatre premiers plans qu'on a vu, Alcoin, Crypto, Crypto+, plus et celui-là, ICO, vous pouvez donc récupérer à la fin votre capital. Ça, c'est la particularité de ces quatre premiers plans. Donc, nous allons voir maintenant un cinquième plan qui est différent, le margin Forex. Eh bien, le margin Forex, Ici, euh, vous voyez donc la durée, elle est de 60 jours. Vous voyez, ça reste quand même très court. Euh, 1000 dollars à 10 000 dollars. Et là, ici, vous avez du 265 par jour. Alors, différence avec les autres quatre premiers plans, c'est que ici, vous avez votre cumul quotidien, bien sûr, et les retraits quotidiens, mais votre pack, il vous est remboursé tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec votre profit quotidien. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne vous rembourse pas, on ne vous débloque pas le pacte, puisque c'est remboursé dans le taux de 2,65, ce qu'on appelle le ROI, puisque vous faites un prêt, vous remboursez bien sûr votre prêt capital plus euh, intérêt. Ici, c'est pareil, vous, vous prêtez de l'argent à la société en margin forex. La société vous rembourse un peu de capital et un peu de bénéfices. Et à la fin, si vous avez tout retiré, vous ne gagnez rien. On va voir tout à l'heure une petite simulation dans ce plan Margin Forex. Et là, vous voyez donc ici, c'est dans le domaine des devises, les pertes de devises, c'est ce qu'on appelle le Forex. Vous savez, c'est quoi Tout ce qui est les devises Fiat, bien sûr, et les métaux précieux, les matières premières. Donc, ça, c'est le domaine d'investissement que la société va produire des profits journaliers. Le margin global. Alors, margin globale, c'est pareil, c'est sur 60 jours avec un minimum de 15 000 dollars à 10 millions de dollars. Vous déposez une certaine somme, elle va vous rapporter du 3% minimum par jour capital plus bénéfice quotidien que vous allez pouvoir bien sûr cumuler, laisser cumuler et retirer à tout moment. Donc, quand vous avez un gros pack de 15 000, ce qui fait du 3% euh, minimum, ça fait du 1500. Euh, par jour, donc euh, vous pouvez bien sûr, euh, 450 pardon, euh, par jour, donc vous pouvez retirer à tout moment euh, vos gains. Petite simulation tout à l'heure que vous verrez. Donc ces deux plans, margine globale, margine forex, tenez-vous bien, votre capital n'est pas bloqué jusqu'à la fin, de, à terme des 60 jours, elle vous est le capital vous est remboursé tous les jours un peu avec vos profits journaliers. Voilà donc pour la particularité de ce plan. Bien sûr, les cumuls quotidiens, vous pouvez les retirer. D'accord Voilà donc deux plans qui se ressemblent, margin forest, margin global. Nous passons à un septième plan qui est ici aussi différent, le plan ici Venture. Alors, pour réaliser vos projets d'achat de voitures, de, je dirais dans sept mois, un voyage, une rénovation, euh, ou tout simplement euh, d'un projet que vous avez en tête, au bout de 7 mois, puisque ici, 150 jours, ça représente 7 mois. Donc, à partir de 100 dollars, vous pouvez cumuler, bien sûr, plusieurs packs, et vous démarrez avec un pack, et eh bien, vous avez du 4% tous les jours, du lundi au vendredi, encore pas le samedi-dimanche, et vous avez un retour de 600%. Alors, comment ça se passe Et eh bien, tout simplement, ce pack Venture, il est bloqué pendant 150 jours. Et à la fin, on vous débloque la totalité du pack avec le capital. C'est-à-dire, vous déposez 1 000 et eh bien vous récupérez 6 000 à la fin, dont votre capital compris, soit un bénéfice net de 500 D'accord Vous gagnez 5 000 si vous pétez 1 000. Vous mettez 10 000, eh bien vous gagnez 50 000. Et 10 000 avec, ça vous fait 60 000 que vous récupérez. Beaucoup de personnes ont déjà, partenaires ont déjà ce pris ce plan. Imaginez, vous avez une belle voiture à prendre qui coûte 60 000 dollars, euros, euh, on peut le convertir bien sûr. Eh bien, vous cumulez un pack de 10 000 et dans 7 mois, l'été, fin de l'été, là vous redémarrez euh, à rentrée scolaire euh, avec une très belle euh, acquisition de voiture ou peut-être la rénovation pendant les vacances de votre PAC. Alors, on voit que là, on est un petit peu en retard puisque sept mois, ça nous ramène à mois de novembre, puisqu'on est mois d'avril déjà. Voilà donc pour la fin de l'année, bien sûr, vous pouvez prévoir pas mal de projets avec ce PAC-là. Alors maintenant, pour ceux qui veulent créer un revenu euh, résiduel, quotidien, mensuel, peu importe, vous avez le plan Shareholder, qui est un plan ici à vie. Alors pourquoi Parce que vous êtes tout simplement, devez, vous allez devenir un actionnaire, c'est-à-dire vous allez investir dans le capital de la société, à partir de 100 dollars à 100 millions. Et là, vous pouvez bien sûr cumuler autant de packs que vous voulez, des petits packs à 100, des petits packs à 2000, à 1000, à 500, selon vos moyens, au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que vous avez cumulé lorsque vous avez atteint un certain montant où ça va vous rapporter du 1% par jour, jusqu'à 2,10. Alors, même en prenant 1,10 par jour, eh bien sur 30 jours, sur 25 jours mensuels, si vous mettez 1000 ça vous fait du 240. Si vous mettez 10 000, ça vous fait du 2400 dollars, soit à peu près 2 200 euros par mois avec 10 000 placés. Donc là, vous gagnez vos quotidiennement des revenus, quotidiens que vous pouvez retirer si vous avez un gros pack, bien sûr, dans le shareholder. Et là, c'est à vie. Tant que la société va exister, eh bien vous aurez votre revenu quotidien cumulé sur une semaine que vous pouvez retirer. Tous les week-ends, vous pouvez profiter. Tous les mois, vous pouvez profiter d'un salaire. Voilà donc comment fonctionne ce pack shareholder. Voilà donc ces huit packs que vous pouvez donc ici voir dans votre compte lorsque vous serez, donc vous êtes déjà pour la plupart d'entre vous partenaires. Vous avez donc le choix ici de prendre le pack que vous avez vu tout à l'heure. L'alcool, le, le crypto ici. Donc là, j'ai sélectionné le pack crypto pour la, de la présentation. Vous avez un minimum de 500 qui dure 25 jours. Du lundi au vendredi, vous avez donc toutes les caractéristiques de ce plan. 1,4 par jour. Vous avez le dépôt de retour au bout de 25 jours. On vous rembourse votre capital de 500 et vous pouvez retirer tous les profits quotidiens. Alors, vous voyez ici le petit simulateur que vous avez à droite en haut. Eh bien, vous mettez 500 dollars, vous gagnez 7 dollars tous les jours. À la fin, ça vous fait du 206. Enfin, oui, voilà, à la fin du contrat de 25 jours, puisque ça concerne un mois, 25 jours. Donc, vous avez 706 dollars. Avouez, c'est quand même énorme. À la banque, vous passez toute une vie entière que vous n'avez même pas 10 dollars, 50 dollars, même un 1%. D'accord Alors, on va dire un 1% l'année ok, voilà donc, et là vous aurez ici lorsque vous allez simuler le petite euh, la case ici, faites un investissement donc une fois que vous avez la somme dans votre porte-monnaie eh bien vous allez pouvoir bien sûr euh, payer euh, votre pack alors pour payer votre pack vous avez tout à fait en haut sur le dépôt ouvert lorsque vous allez choisir, vous allez devoir alimenter votre compte justement en Bitcoin ou en USDT, en USD, en Ethereum, LTC, le Lycon, le Tron, le BCH, BNB, Binance BUSD, USDC, l'ADA. Ce sont des crypto-monnaies qui sont actuellement sur le site avec lesquelles vous pouvez payer votre pack. Si vous payez un pack en USDT, vous aurez des revenus quotidiens en USDT. Si vous payez en Bitcoin, vous aurez bien sûr tous vos gains en BTC, etc. Donc, selon... Le portefeuille que vous utilisez, vous allez être payé dans ce portefeuille que vous avez utilisé pour payer votre pack. Et moi, de de conseils, euh, comme la crypto monnaie bouge, il y en a beaucoup, c'est très volatile, il y en a beaucoup qui préfèrent donc une monnaie stable, une crypto stable, eh bien prenez l'USDT ou bien le BUSD. Encore que voilà, donc ça c'est un choix que vous ferez lorsque vous allez investir dans une crypto. Euh, le stablecoin, l'UFDT, c'est le plus adapté pour moi. Ça approche plus du dollar et on peut facilement plus faire une vision de, de conversion avec l'euro. Voilà donc les possibilités que vous avez donc sur cette plateforme. Alors mes amis, là, c'est vraiment la partie passif. C'est-à-dire qu'avec ce plan, avec la possibilité de prendre plusieurs packs, vous allez vraiment gagner très correctement votre vie en créant des stratégies. On a des stratégies pour vous proposer. Je sais que parmi d'entre vous, il y a des fins stratèges qui peuvent effectivement choisir le plan et les compiler et faire leur puzzle, on va dire, leurs différentes stratégies pour arriver vraiment à avoir d'énormes bénéfices en intérêts composés. Tout est possible et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi retirer à tout moment, vous pouvez prendre plusieurs packs, comme je l'ai dit. Voilà donc pour ce plan passif. Alors, la société à partir du moment où vous êtes un leader, vous devenez leader, vous allez devoir partager ça avec vos amis, et bien sachez que la société met à votre disposition un plan de parrainage, plus simplement plutôt un plan d'affiliation. Ce plan d'affiliation, il est accompagné bien sûr d'un modèle de marketing que vous connaissez tous, hein, en général, tous ceux qui font du marketing relationnel, et bien vous allez pouvoir ici exploiter votre leadership, faire votre carrière chez Atura et croyez-moi, L'argent et la prospérité, ce n'est plus un souci parce que vraiment, vous allez atteindre votre liberté financière comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous aujourd'hui, ont atteint leur liberté avec Atura. Voilà, donc pour parler de cette société avec son programme d'affiliation, eh bien, nous allons voir comment cette société vous propose de gagner à partir de ce programme d'affiliation. Alors, vous voyez ici les différents grades que l'on peut atteindre et ça, c'est à vous, dès le départ, de vous fixer un objectif de voir qu'est-ce que vous voulez faire dans les 2, 3, 4, 1 an à venir, à partir du moment où vous avez la vision, à du où vous avez un, euh, fait votre objectif, eh bien, peu importe le temps, peu importe le montant que vous allez investir. Sachez que si vous avez fixé un grade ici, là, dans ce plan de carrière, eh bien, vous allez l'atteindre parce que ce plan, il est très, très, très bien fait. Alors, pourquoi Alors, vous voyez d'abord les programmes d'affiliation de 9, 11, 13, 17, 19 à 39%. et eh bien, ça, ce sont les primes linéaires que vous allez avoir sur tous vos filleuls, tous vos partenaires directs et vos partenaires jusqu'à 15 niveaux et voire plus en profondeur. Donc, c'est énorme. Quand on sait qu'il y a des programmes, des concepts qui nous proposent sur 3, 4, 5 niveaux en profondeur, ici, vous pouvez aller jusqu'à 15 niveaux et voire plus de profondeur de paiement. Alors ça, c'est fonction, bien sûr, de votre évolution, de l'équipe aussi. Et là, vous avez des primes qui vont tomber à chaque fois que vous atteignez des rangs partenaires. Senior partenaire, on démarre à zéro. Donc là, il n'y a pas de... Vous démarrez à zéro, vous gagnez déjà 9 si vous parrainez des personnes. D'accord Donc là, vous avez Senior partenaire, vous gagnez 100 dollars, 500 dollars, 2500 dollars, 5000 dollars, 10 000 dollars pour votre directeur. 25 000 dollars pour silver, gold directeur 50 000 dollars, 75 000 dollars, 100 000 dollars. Mon parrain, il est presque platinum directeur diamant. Mon parrain de mon parrain est déjà diamant. Il y a beaucoup de diamants déjà, pas mal de diamants qui sont déjà dans cette société avec euh, l'espace à peine un an. Et Il faut savoir qu'ici, ce n'est pas la quantité de filleuls qui va influencer votre, euh, votre euh, rang, c'est tout simplement la capacité de vos investisseurs. Si vous avez deux investisseurs qui font un chiffre d'affaires, qui investissent énormément, beaucoup d'argent, eh bien, vous allez peut-être démarrer avec, en étant agent. Tout simplement parce que vous aurez peut-être deux personnes qui vont faire chacun 250 000 dollars. Il y a le chiffre d'affaires de la structure. On va voir dans les formations comment ça se fait. Et vous, il faut bien sûr aussi, la société vous demande un effort personnel, de votre investissement, c'est-à-dire vous démarrez senior partner, si vous avez 1 dollars, vous avez les conditions 10 000 dans l'équipe, eh vous passez à 11 100 100 on vous donne, la prime. Pour être directeur, par exemple, vous devez avoir un pack de 25 000 un chiffre d'affaires de la structure de 1 million, qui va, vous allez voir comment on atteint ça, justement. Et quand vous êtes diamant, eh bien, il faut faire un chiffre d'affaires de 25 millions de dollars dans l'équipe totale de structure. Et ça, vous allez voir. Et vous-même, vous, vous allez gagner de l'argent avec vos 250 000 dollars investis, puisque vous gagnez, la société vous demande aussi, bien sûr, d'investir personnellement pour que vous allez produire des, des, des, des primes journaliers. C'est vos profits journaliers. Donc, vous gagnez sur vos primes journaliers, vous gagnez sur les primes d'affiliation et vous gagnez les primes ponctuelles des rangs. Voilà donc comment ça fonctionne. Alors, comment fonctionne aussi donc, le le parrainage, l'affiliation, eh vous démarrez partenaire. Vous voyez ici, j'ai fait un petit schéma, vous êtes ici en haut de la chaîne, là. vous démarrez, vous êtes donc à 0 dollar, vous investissez euh, physiquement, vous invitez 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, et eh bien ces six personnes vont vous rapporter à chaque fois qu'ils vont investir 5 de leur pack d'investissement. Imaginez, vous investissez, euh, votre filleul achète un pack à 1000 dollars, eh bien, vous gagnez 5 soit 50 Sur votre premier niveau, vous gagnez 5 Le deuxième niveau, il parraine quelqu'un, c'est votre deuxième niveau, et eh bien, vous gagnez 2 Si la personne met 100 000, vous gagnez 2 S'il met 10 000, ben, vous gagnez 200, etc. 1 1 voilà comment fonctionne. Et vous voyez même à 0 vous pouvez démarrer, vous êtes un apporteur d'affaires et vous gagnez jusqu'à 9% total en profondeur. Et là, vous gagnez une prime si vous passez vous-même à 1000 Vous êtes donc partenaire, senior. Et là, vous gagnez une prime de 100 à condition que votre équipe a fait 10 000 Ça, c'est la prime de rang. Maintenant, les primes linéaires. Eh bien, vous voyez, vous gagnez plus déjà sur 7, 6 niveaux. Quand vous êtes senior partenaire, vous gagnez sur 6 niveaux, 6%. 2% deuxième niveau, 1%, 1% et voilà. Vous voyez, par rapport à la suite d'avant, vous avez quatre niveaux, 2, 1 et 1. Et là, maintenant, vous avez plus. Donc, vous avez compris comment fonctionne ce système de parrainage, d'affiliation. Plus vous montez en rang, et bien plus votre prime est intéressant et plus vos primes linéaires augmentent, ce qui fait que vous allez avoir aussi plus de niveaux et bien sûr vos gains vont être de plus en plus intéressants. Et sachez que lorsque votre partenaire euh, investit une première fois, vous gagnez une prime de 7%. Mais s'il augmente son pack, enfin, il augmente pas puisqu'il doit racheter un autre pack, chaque pack travaille indifféremment, quel que soit le plan, quelle que soit la monnaie dans laquelle il achète son pack, et bien vous gagnez à nouveau une prime correspondant au niveau là où il se situe. Si c'est votre premier niveau, vous gagnez 7% de celui. Si vous êtes bien sûr manager, 3% sur le deuxième niveau, etc. Donc vous avez compris, c'est très, très, très simple ce plan de parrainage, de plan d'affiliation, ce plan de rémunération qui est très simple. Et là, vous atteignez des rangs au fur et à mesure de plus intéressants, agents, 2500 dollars de prime, à condition d'avoir 250 000 de chiffre d'affaires. Là, 8% déjà sur le premier niveau. Donc vous ne travaillez pas pour rien, vous travaillez vraiment et la société vous rémunère en fonction de votre investissement, de votre aussi euh, leadership. Voilà donc sur huit niveaux pour agent, et ça continue jusqu'à ce que vous voulez ouvrir un bureau. Alors, le bureau, lorsque vous allez atteindre le grade de directeur, eh bien, vous avez ici la possibilité d'ouvrir un bureau, et bien sûr de cumuler des primes beaucoup plus intéressantes sur 12 niveaux. Vous voyez, 9% sur le premier niveau. Et moi, j'ai atteint ce niveau il y a deux, trois mois de cela. Ce qui m'a permis, j'avais donc la possibilité d'ouvrir un bureau. Donc, je l'ai ouvert. Vous serez accompagné personnellement par un gestionnaire de compte avec vous, Chathura, et quelles que soient les demandes que vous allez avoir, eh bien, on va vous, euh, bien sûr vous répondre. Et d'ailleurs, même étant partenaire, sachez que la compagnie est vraiment très réactif et vous répond à toutes les questions. Mais après, il y a aussi des questions que certains partenaires posent, que vous pouvez trouver réponse euh, par vous-même, par votre sponsor ou sur le site. Donc, faites bien attention lorsque vous posez des questions au support, que ce soit très, des questions assez euh, pertinentes. Et voilà. Après, vous avez un petit robot en haut à gauche, là, que vous allez voir dans votre back-office. C'est les différents canaux euh, des réseaux que vous allez pouvoir utiliser. Le canal Telegram, Facebook, etc. Vous allez voir. Donc, voilà ce plan de rémunération. Maintenant, les amis, à vous de faire votre choix. La société ne vous oblige pas de participer au plan d'affiliation. Euh, C'est un choix qui vous appartient. Vous allez gagner de l'argent tout simplement en étant investisseur. Ouvrez un compte. Et bien sûr, vous allez faire votre dépôt dans la monnaie de votre choix, dans les différents cryptos. Que vous allez donc choisir. Vous allez devoir aussi ouvrir un compte chez Binance ou ailleurs euh, un portefeuille externe pour bien sûr mettre votre euh, retirer vos dépôts. D'accord Les retraits quotidiens, ça se fait très rapidement, sauf que les week-ends, le samedi dimanche, il n'y a pas de retrait possible, il faut attendre. Si vous faites un retrait le samedi, à partir du vendredi soir, on va dire, eh bien, votre retrait sera validé que le lundi, donc si vous avez besoin d'argent pour le week-end, faites votre retrait le vendredi matin, d'accord Tous les vendredis matin, vous pouvez faire votre retrait, ça arrive dans la journée, sur votre portefeuille externe, Binance, Kraken, ou peu importe votre portefeuille externe, en tous les cas, c'est très, très, très rapide. Alors, je m'adresse aux leaders, je m'adresse à vous, à vous tous, puisque vous êtes tous des leaders là, d'accord Eh bien, sachez que vous pouvez participer à ce plan de rémunération, et ça, c'est vraiment énorme, parce que ça va démultiplier par 10, par 20, par 100 votre capital de revenus passifs. Parce que lorsque vous savez qu'il faut passer à l'action, eh bien, sachez que l'action, ben c'est là. Vous avez déjà fait une très belle action de venir assister à ce Zoom ce soir. Eh bien, il n'y a pas de meilleur moment, puisque le meilleur moment, c'est là. C'est là, que vous prenez une décision d'adhérer avec nous ou pas. En tous les cas, la Atura, elle a déjà décollé. Elle a déjà plus de 7000 personnes avec moi. Et eh bien, sachez que les personnes qui ont qui ont pris la décision de m'accompagner, eh bien, je vous fais déjà un grand bravo, je vous félicite puisque vraiment vous avez fait, pris une bonne décision. Et je pense que ce soir la décision vous appartient, il n'y a pas d'obligation. Sachez que c'est vous, votre portefeuille, votre histoire, votre pourquoi, votre projet, eh bien, c'est vous qui allez choisir. La personne qui vous a invité vous a fait un cadeau. Croyez-moi, c'est un beau cadeau et ce n'est pas un cadeau empoisonné parce que moi-même je ne remercierai jamais assez mon parrain Victor, qui est en Allemagne, qui m'a contacté, il ne me connaissait pas, je ne l'ai jamais vu, mais j'espère le voir un jour pour vraiment le remercier. En tous les cas, merci à vous. Donc, je vais terminer et vous laisser la parole. Voilà, merci. Alors, je vais arrêter là.